Salut les amis, vous les connaissez ces journées où vous avez l'impression qu'il y a tout qui va foirer. Vous sortez de votre lit et puis vous vous rendez compte que votre chien a grimpé sur l'arbre à chat et vous l'a démoli. Voilà, donc ensuite c'est pas fini, euh, vous vous voilà sur internet, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de connexion internet, vous testez, vous éteignez, vous allumez, ça marche pas. Vous appelez France Télécom, ah enfin non, on dit Orange maintenant. Vous appelez Orange, comme quoi les vieilles habitudes hein Ils vous mettent en patience pendant je ne sais plus combien de temps. Et puis on vous dit, on vous rappelle. Ça fait trois heures, ils n'ont toujours pas rappelé. Donc euh, on reste optimiste parce que bon, allez, je ne vais pas m'énerver. Ça, ça va être probablement réparable. Je pas encore bien contrôlé, mais on va pouvoir réparer. Euh, le fournisseur d'accès euh, Internet, bah, ça va s'arranger aussi. Alors, en fait. C'est tout le scénario qu'on va se faire autour de ce qui nous arrive qui va nous mettre de bonne ou de mauvaise humeur. Voilà, donc euh, si je considère que tout va foirer, que tout va aller mal et que ça me gave et que j'avais plein d'autres choses à faire et que et si en effet je commence à faire une inventarisation de tout ce que j'aurais dû faire à la place de tout, de tout réparer là, c'est vrai que ça va rajouter à, à ma difficulté, à mon affliction. Et en revanche, si au contraire, je pars dans un sens où ben, ça va s'arranger, il y aura des solutions, euh, bien, ce que je n'ai pas pu faire ce matin, ben, je, le ferai, ben, je le ferai plus tard, ça, tant pis, hein. et ben, ça va déjà beaucoup mieux. Voilà. Donc, euh, quel est le film qu'on se fait euh, avec ce qui nous arrive de négatif aura des répercussions sur comment la journée va se dérouler ou comment notre humeur va se dérouler. Et c'est vrai que si on se fâche, si on s'énerve, ça ne va pas rendre la chose plus facile. Allez, je vous dis, prenez soin de vous, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Chao, chao.